Je tenais à prendre ce début de vidéo pour dédicacer tous les frérots de la chaîne qui seraient de la région des Alpes-Maritimes, voilà. Il y a une région qui a subi la tempête récente de plein fouet, il y a plein de familles et de personnes qui ont tout perdu, leur maison, leurs affaires, voire même des fois des proches. Donc voilà, petit début de vidéo pour dire on pense à vous, force à vous, ça se trouve il y a personne qui le verra, mais le geste est ici et on, on est, vous êtes dans nos cœurs. Y'appelez pas, vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je le veux. Je le veux, ça y est, c'est bon, on va pas commencer à partir sur 3 minutes d'intro. Je veut un streak en particulier je le disais déjà dans ma dernière vidéo c'est quelque chose qui, tu vois, en allant dormir j'ai pas pensé à un cul et je me suis pas réveillé avec la trick parce que j'ai eu des rêves érotiques, c'est parce que j'ai rêvé que j'avais un adave frère, j'ai rêvé que j'avais un adave Call of Duty me pourrit ma vie gros hier dans la vidéo je vous ai dit que je jouais des adaves et ces trois dernières vidéos je n'ai pas eu d'adave malgré des bons gameplays je trouve que les gameplays étaient bons, il a pas besoin nécessairement de faire une série de 150 milliards de kills pour avoir un gameplay décent mais aujourd'hui mon but c'est d'avoir un Adav, c'est le but de cette vidéo, c'est pour ça qu'elle s'appelle « Je le veux !» Donc, trêve de blabla, on va aller directement in-game, je me suis fait une petite classe qui change, hein. on va pas jouer à la S-Val tout le temps, on avait déjà trois vidéos à S-Val lors de ces 5 dernières, qui est quand même, ma foi, pas mal. Objectif Adav, on l'a aujourd'hui, et rien d'autre, c'est parti. Oui, mesdames, messieurs, les français, votez pour Zach, votez pour Zach, les élections présidentielles arrivent, je suis en train de taffer mon programme, hein. Mon programme présidentiel qui va consister à faire en sorte que les Français retrouvent leur dignité et s'achètent aussi une paire de couilles pour pouvoir dire à Zach, bande d'enfoirés, Zach, tu joues à la S-Val. En fait, je lis beaucoup mes commentaires YouTube. J'aime beaucoup lire mes commentaires YouTube et voir les inepties qui s'y disent des fois. Et en ce moment, il y a. Ouh, Il y a un paquet de frères. Il y a un paquet de frérot dans les commentaires. Mais il y a aussi deux, trois. Personnes un petit peu aigries qui, je l'avoue, me font un petit peu rire. Mais avant d'attaquer ces personnes des commentaires YouTube, nous allons attaquer d'autres personnes et aussi préciser qu'on n'est pas là pour jouer l'objectif ou alors gagner des parties, d'accord Ce n'est pas le but d'une game de points stratégiques, d'accord Le but d'une game de points stratégiques, pour moi, aujourd'hui, ça va être de débloquer la Dave. Une fois que j'aurai débloqué la Dave, je pourrai considérer ma mission comme réussie. Side 5. Non, série de 4 toujours. Oh, j'ai fait tomber quelque chose. Série de 5 Série de 5, baby Série de 6, baby Allez Je le veux Je veux cet adave En ce moment, vous le savez, je suis retourné vivre à Lyon. Je vis avec ma meuf. On a, on a refait toute la déco de chez nous. Tout ça, machin, c'est propre. Euh, j'ai refait tout mon setup, bref. Je vais pas vous faire de la masturbation intellectuelle pendant 150 ans avec ça. Fuck Regarde! Je me fais avoir dans le dos! C'est pas de chance! Quand je vous dis que j'ai pas de chance, les éléments se réunissent pour pas que j'ai mon adave! Un adave! Adave! Un streak! L'avion! Le pire, c'est qu'offline, j'arrive souvent à l'avoir. C'est que en vidéo qui m'arrive des couilles, là. Ah, là, c'est pas la S-Val, là, je peux pas tirer à travers, frérot. Et donc, du coup, vu que j'habite à Lyon, mais que j'ai quand même du travail à Paris, voyez-vous, le capitalisme fait que je fais des allers-retours à Paris de manière un petit peu incessante. Ça ne me dérange pas, hein, le TGV, c'est que 2 deux heures, deux heures de voyage, tu vois, quatre heures aller-retour pour aller à la capitale, c'est pas hyper contraignant, on va dire. Surtout que, bon, tu connais le ZAC, il y va pour des raisons financières très justifiées. Let's go et donc, moi, tu vois, je suis ce qu'on appelle un bon samaritain. C'est-à-dire une personne qui aide les autres. Alors, je sais que normalement, les vraies personnes qui aident les autres et qui ont le cœur sur la main, elles ferment leur gueule, elles parlent pas sur leurs actes. Mais moi, c'est pas pour me la racler, c'est pour raconter une anecdote un petit peu marrante. Donc, du coup, l'autre jour, je suis dans le train. Et euh, les trains en ce moment sont assez vides. Franchement, je suis honnête avec vous, les trains sont assez vides en ce moment. Il n'y a pas grand monde qui les prend. Euh, c'est un petit peu un plaisir, hein, parce que en plus, la SNCF, ils sont trop gogoles. Parce que t'as 8 wagons, eux, ils remplissent. aïe aïe aïe aïe! La SNCF, ils remplissent un wagon, puis celui d'après un peu, puis celui d'après pas du tout, et puis voilà. Donc en plein coronavirus, tu te retrouves avec un wagon plein, un peu plein, un pas plein, enfin c'est vraiment... Tu sens que c'est une meuf à l'organisation, tu vois. C'est misogyne, c'est sexiste, je rigole, c'est bon, c'est... Aïe Blague de mauvais goût Voilà, le karma me rattrape Et donc l'autre jour, dans mon wagon, il y a un mec, il arrive avec euh, un... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. ça c'est ma... Ça c'est ma... Ouh là j'ai failli mourir à cause de ma sensi. J'ai failli mourir à cause de ma sensi, je vous le dis là. Oh, lui, lui il est nul. Est-ce qu'il est nul Il était nul, même s'il m'a touché une fois. Donc j'arrive et il y a un mec avec un carton télé. Un carton de télé euh, qui fait facile, genre euh, 1m50, tu vois. Donc moi je me dis, ok, le mec il montait à Paris. Peut-être qu'il a trouvé une belle offre et tout. Il a acheté une télé, il la remonte à Lyon. Enfin bref, moi je suis pas là à juger la vie des autres. Donc why not, tu vois. Enfin, si je juge la vie des autres souvent, c'est mon fond de commerce sur YouTube. Hein, c'est comme ça que je vanne les gens souvent. Mais faut pas le dire, sinon on va m'en vouloir. Série de 3, attends, attends, on descend, on descend avant de vous raconter l'anecdote du carton télé, comme je l'ai appelé. Donc j'arrive, le mec a son euh, carton télé, on est que 4 dans la rame et tout, donc je me dis ok, au oh, calme, c'est bon, il a pas de souci, euh, tranquille. On arrive à Lyon, et là, à Lyon, le type galère un peu à porter euh, son truc, tu vois. Genre, il, le, il galère, franchement, il a un peu de mal, moi je me dis ok, vas-y, bah, tu sais quoi, toi, t'es un grand, t'es un peu gros aussi, on va dire que... Tu as de la force dans les bras, série de 5B. Tu vas aider ce jeune samaritain à sortir son carton télé. Donc tu vois, je vois qu'il galère un peu. Je vais vers lui, je commence à le porter. Et là, qu'elle ne fut pas ma surprise quand son carton télé était ouvert. Et là, je me dis, what the fuck, sa télé, euh, c'est risqué, quoi. Je me permets de jeter un coup d'œil intérieur. J'avoue que j'ai j'ai ce qu'on appelle une curiosité malsaine. Voilà, j'aime bien regarder comme ça, tu vois, c'est l'heure des choses. Ça m'attire l'œil, je suis curieux. Donc, je suis en série de 6, là, faut pas que je me chie dessus. C'est la 3 ou 4 ème série dans le même style, là faut pas que je meurs maintenant. En plus, on est en train de perdre. Série de 7, série de 7 baby, Un kill, Un kill, c'est bon, attends, attends, je me concentre. Concentration Non, non. Fils de pute, j'ai perdu mon duel, je me suis chié dessus Je suis nul Il est venu me tuer à la secondaire en plus. Je vous jure que j'ai trop stressé, je vous jure que j'ai stressé. je si suis honnête avec vous, j'ai stressé. Là, je stresse pas Là, je mets des doubles faciles, parce que c'est pas le dernier kill décisif Putain, Zach a un coulis de merde le long de la jambe gauche Donc, je vais pour l'aider à porter, son carton est ouvert, je regarde à l'intérieur, et là, le carton est ouvert, il n'y a pas de télé dedans. Mais genre, il n'y a pas du tout de télé, il n'y a pas le, le, le, le signe d'une seule télé, tu vois. Je me dis what the fuck, je regarde à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il y a Du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux carton télé Il y a des affaires, des vêtements, frère. Gros, il y a... Dans son carton télé, il y avait des saps quechua, il y avait des saps quechua gros. Enfin, quand je dis saps j'en sais rien, j'ai même pas vu la marque, mais en gros, il y avait des saps. Et là, je me suis dit, mais attends, nous, on vit en 2020. Lui, il vit en 2220, le type transporte ses affaires en carton télé. Et là, j'étais quand même assez fasciné. Alors, j'avoue, à un moment, je me suis dit, peut-être que tu vois, c'est un SDF ou une personne en en situation difficile, tu vois, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de sac Tu vois, quelle est la raison euh, tangible et valable pour laquelle cette personne n'aurait pas de sac à dos Parce que c'est quand même un petit peu plus pratique que le carton télé pour transporter des vêtements, on va pas se le cacher. Aïe, aïe, aïe, c'est très risqué ce que j'ai fait. Aïe ah yes, let's go. Série 3. Franchement, c'est un, tru un truc de ouf parce que je suis en train de... Je vais être avec vous, je suis en train de rock cette game, je mérite un adav, je le veux Et donc vraiment, il y a des vêtements dedans, je l'aide à le transporter, le mec c'est bon, il part, etc. Là je me suis dit, ok c'est bon. Juste, je n'ai pas trouvé de raison tangible pour laquelle le mec porterait ses affaires avec un carton tellier au lieu d'un sac à dos. Voilà, c'est tout, c'est les anecdotes de Zach. Vivez ma vie de mec qui prend le train régulièrement. Donc là, on va commencer à s'attaquer à la partie commentaires YouTube. Euh, bah Les commentaires YouTube, en ce moment, que des frérots. Euh, que des frérots, vraiment. Il y a juste quelques personnes qui sont pas contentes. Bon, euh, qui est quelques personnes qui sont pas contentes que je joue à la S-Val. Euh, pas de soucis. Ça me dérange pas. C'est la communauté code. De euh, toute façon, au pire, c'est... Oh Au pire, ces gars-là, je les emmerde. Tu vois, c'est pas grave Les gens savent que je m'en bats les couilles de jouer avec des armes cheatées et des trucs comme ça. Moi, ce qui me fume, c'est quand quelqu'un a... A dune eu le culot de dire « Ouais, vous sucez les influenceurs quand c'est les gens qui jouent à l'ASVAL, vous dites rien. Vous les taillez, puis quand c'est euh, les YouTubers, vous quand c'est Zach, vous le sucez. » Et moi j'étais là déjà. Alors non, Je dis pas que ma communauté me suce, hein. ma communauté ne me suce pas. Vous êtes les premiers à me défoncer quand il le faut, et vous avez bien raison. C'est une genre de relation un peu difficile qu'on vit entre nous, vous voyez. Et dans un second temps, euh, quand il y en a sur ma vidéo d'hier ou la vidéo d'avant-hier, qui ont dit que le titre était putaclic, mais moi j'étais là « Mais les gars, mais des... à un moment, va falloir vous remettre en question. » va falloir vous remettre en question. Oh là là, attention, il y avait quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Là, il est juste à ma droite. Il est en dessous. Ok, ça bon, il s'est fait tuer. Quelqu'un d'autre au mid. Oui, quelqu'un d'autre. Non, deux paires, trois personnes au mid. Je vais jamais faire plus que série 4. Le pire, c'est qu'on va... Oups, mon shoot. Le pire, c'est qu'à la fin de la game, j'aurai un gros score. Je vous l'annonce, à la fin de la game, j'aurai un, hein un gros score. Mais je galère. Je galère pour un... Ah, je galère devant un ben bad streak! Donc, les gars, déjà d'une, il va falloir vous remettre en question, vous. Pourquoi? Parce que. Euh excusez-moi déjà euh, je me sens coupable c'est pas un titre putaclic euh, je me sens coupable de quoi T'as cru que j'allais te dire quoi T'as cru que j'allais t'avouer que je suis Marc Dutrou T'as cru que j'allais te dire une dinguerie Mais les gars je, y, a, y a un petit thème ok c'est le fait de jouer avec une arme cheatée Je me sens coupable de jouer avec une arme cheatée Ce n'est pas putaclic déjà dans un premier temps c'est pas vrai Et dans un second si vous-même vous cliquez plus sur ce genre de titre Au bout d'un moment c'est vous qu'il faut vous remettre en question Oh c'est quoi ça Genre hier la minia ou les trucs c'est des. C'était. Ah Oh, c'est des trucs qui ont facilité votre clic. Je me sens coupable c'est ça c'est putaclic Donc là au bout d'un moment faut arrêter de nous accuser de tous les mots hein. Mes titres ne sont pas putaclic Ils ont pu l'être je, je le reconnais hein. Je vais pas non plus me mentir j'ai déjà fait du putaclic Mais je refuse qu'on me traite de putaclic sur des, ce genre de titres. En ce moment j'essaye d'être clean et de me focus sur la qualité de mon contenu Et d'avoir des titres et des miniatures tranquilles Et pas parce que Jean Masturbin, qui croyait que j'allais lui avouer des dingueries vient de me dire Ah c'est pas vrai En attendant, je pars. je pars. je suis en série de 6, là. On va monter au top, il me manque de kills. Fils de pute Série de 7, série de 7. Allez, on calme. Zach, calme-toi. Calme, Zach. Je vais me mettre là. Le vol Je me suis fait voler un kill. Et j'ai plus de munitions. Je suis dans la merde. Dans la merde, j'ai plus de balles. Oh, y... Let's go! Adav! Enfin! Je le voulais et je l'ai eu! Je le voulais et je l'ai eu! Fuck's sake! En plus, on va gagner la game! Regardez, regardez, j'aurais même pas le temps de l'envoyer! Attends, attends, attends, juste on l'envoie pour la forme! Hop, c'est bon, je l'ai envoyé! Let's go! Je suis trop heureux, putain! Let's go! Je me hype énorme sur Ananov, mais je me hype quand même, je suis content! <rire> je suis refait! 42-11! Ça, c'est du gameplay! Pas besoin d'ASVAL, pas besoin de rien! Je me hype énorme! Et ouais, les gars! Ouais, voilà, bah, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. c'est le cas, petit pouce bleu, encore une fois, s'il y a 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais une vidéo MW3 avant ce week-end. Voilà, on commence à opérer comme ça aussi. Personnellement, ça me fait plaisir d'être là en ce moment, et je vous dis à la prochaine les amis Bisous